NECAP, l'organisme européen d'évaluation de la sécurité des voitures, a soumis le nouveau Renault Congo 2021 à ses très exigeantes épreuves de crash test, le nouveau Ludospace du Losange vient d'obtenir la note de 4 étoiles. Dans le détail, le Renault Congo 3 génération a obtenu une note de 78% en protection des adultes, 87% en protection des enfants, 67% concernant les usagers vulnérables sans oublier 72% pour les systèmes d'assistance à la conduite. Au global, le nouveau Congo a obtenu une moyenne de 76% des points possibles, un résultat satisfaisant compte tenu de la sévérité des nouveaux protocoles de crash test de Euro NCAP. La nouvelle génération du Renault Congo 2021 a obtenu de bons résultats lors des tests de collision, mais pêche sur la protection contre les chocs latéraux avec seulement une protection modérée. Sur ce critère, son score est tombé juste en dessous de celui requis pour une note de 5 étoiles. Cependant, le dernier Congo est doté de plusieurs fonctionnalités de sécurité actives, notamment son système de freinage d'urgence autonome, qui permet d'éviter les collisions avec les voitures, les piétons et les cyclistes. Ses fonctions se sont toutes correctement activées lors des tests d'évitement des collisions. Avec le Congo 2021 Renault a lancé un successeur respectable qui fonctionne bien en général et ne manque qu'un airbag central en ce qui concerne la protection de pointe, selon Michel Van Ratingen, secrétaire général de Euro NCAP. Plus grand, plus accueillant, plus technologique, mieux présenté, le Nouveau Congo 2021 compte bien redevenir le roi des ludospaces. Les prix suivent l'inflation, d'autant que ces astuces viennent systématiquement en supplément. Découverte. Le nouveau Renault Congo est ici à l'essai en version diesel de 95 chevaux, dont les prix oscillent entre 140 000 dirhams marocains et 164 000 dirhams marocains. à au Maroc. Qu'il plaise ou non au maître du cubisme, le nouveau Congo n'est plus du genre à arrondir ses angles. Quelle gueule Plus longue de 18 cm et plus large de 9 cm, le Congo 2021 assume son physique massif mais n'a pas pour autant séché les séances de design. Regard encadré de crocs lumineux, montants et rétro noir allongeant visuellement la cabine, et feux arrière singeant des poignées d'amour sont autant d'attachants mic qu’il, transforme en gentil monstre. La forme suivant la fonction, le Congo 3 présente un inédit sens de l'accueil et l'enrobe d'une technologie tout aussi inconnue de son prédécesseur. Son secret Une plateforme technique empruntée au Scenic 4, permettant un bond virtuel de deux générations. Rappelons que l'opus précédent reposait sur la base du CENIC 2, né en 2003. Le Congo 2021 adopte toutefois, des trains spécifiques, dont un arrière-à-barre panard idéal pour en réduire l'encombrement et supporter une charge utile supérieure, jusqu'à 2 tonnes aujourd'hui, quand l'ancien plafonnait à 1,65 tonnes. Le Congo 3 e génération contente d'une gamme courte, un moteur Blue DCI 95. Associé à une finition d'appel LIFO vitre arrière à compas et bouclier non peint, surtout dédié aux administrations, et un bleu DCI 115 au mois d'octobre 2021. Ce dernier pourra s'équiper d'une boîte robotisée et HC7 dès avril 2022, comme les DCI 95 et TCE 130. Pour l'heure, aucune version hybride ou GP et elle n'est officiellement prévue. Mais un Congo Etec 100% électrique mêlera l'an prochain un moteur de 102 chevaux à une batterie de 44 kWh. Suivant les évolutions du Congo Van à l'exception des fameuses portes sésame sans pied milieu-côté droit, réservées à l'utilitaire, le Congo Combi Space commercialisera ensuite une version longue, proche des 4,90 mètres. Ce Congo Maxi pourra alors accueillir deux places d'appoint au troisième rangée. Mais pas avant 2023. L'usine de Tangier met devant progressivement monter en cadence vu le nombre de déclinaisons, space et vannes, carrosserie et l'un et l2 avec ou sans porte-sésame. Plus proche de nous car commercialisé cet été, la série Extrême Baladora des baguettes de protection en bas des portes et des stickers entourant les passages d'ailes pour singer les baroudeurs. Simple coquetterie, la garde au sol stagne à 16,4 cm. Tandis que les pneus 4 saisons et l'anti-patinage multimodes extantaires Griprest, restent en supplément, comme sur les finitions classiques. Option et prix Congo 2021 les tarifs démarrent à 140 000 dirhams marocains. En bleu, DCI 95 et 165 000 dirhams marocains. La finition Zen. L'ancien Congo DCI 95 débutait 10 000 dirhams marocains plus bas, mais l'actuelle dotation de série l'explique rapidement. Climatisation manuelle, radar de recul. Écran tactile 8 pouces à interface Azili inc gérant, endroit d'auto et Apple CarPlay, aide active au maintien dans la voie, freinage d'urgence automatique, surveillance d'angle mort, tout vient d'office. Le Congo Inten, 15 15000 dirhams marocains plus cher, y ajoute la navigation intégrée, la carte main libre, la caméra de recul et les radars de stationnement avant et latéraux, mais pas les astuces inédites ou renouvelées par cette génération. Le nouveau Congo un est bien équipé. Les barres de toit modulables coûtent 3000 dirhams marocains. Les barres de toit modulables en galerie sans outils 3000 dirhams marocains. Les tablettes aviation et poche aumônières au dos des sièges avant 1000 dirhams marocains. Le pratique support de smartphone, fixable côté gauche ou droit du rangement au-dessus des compteurs Encore 1000 dirhams marocains. Quant au siège avant droit repliable, portant la longueur de chargement à 2,70 mètres du hayon à la planche de bord. Il viendra ces jours si s'ajouter au tarif et sera indispensable pour bénéficier des 3500 litres de capacité d'emport maximale annoncé. Sûr de son coût, le Congo doit maintenant faire ses preuves à l'usage. En route. Au volant. Fini le sentiment de mouvoir un fruste, utilitaire. Assise réglable plus près du sol, volant ajustable en hauteur et en profondeur, large accoudoir où le bras droit repose à l'horizontale, le Congo 3 évoque davantage une berline même si. Assis bas face à cette massive planche de bord, on s'imagine conduire avec un menhir couché sur les genoux. Il est donc préférable de rehausser le siège pour mieux agripper le levier placé en hauteur et appréhender parfaitement les contours de ce beau bébé en ville. Car, avec son 1,92 m de large, notre véhicule est 3 cm plus vaste qu'un Renault Espace. Le conducteur s'y adapte après quelques kilomètres, comme à la relative fermeté de la pédale d'embrayage et de la direction. Pour le reste, le Congo ne se fait guère remarquer. Son diesel évolue sans vibration ni éclat de voix. Sa suspension absorbe efficacement les chaos urbains, malgré quelques mouvements transversaux dus aux épaisses barres anti-roulis. Quant à ses premiers rapports courts profitables aux performances, ils font illusion au décollage et semblent rendre superflu la future version Blue DCI-115. Une fois sur route, on cerne davantage ce petit filou de Blue DCI-95, qui ouvre en grand son papillon des gaz alors que l'accélérateur n'est enfoncé qu'à mi-course. L'écraser au plancher n'apporte donc pas d'amélioration, et l'efficacité des relances exige alors deux impératifs, évoluer au-delà de 1800 tours par minute et sur le quatrième rapport au maximum. Les deux derniers doivent s'enclencher une fois le Congo lancé, notamment sur autoroute, où cet étagement limite le niveau sonore, inhérent à la forme de l'auto et à la taille généreuse des rétroviseurs, les bruits d'air demeurent toutefois à 130 km par heure. La consommation en profite aussi, avec un raisonnable 6,2 litres 100 km à 130 km par heure d'après l'ordinateur de bord. Si les parcours autoroutiers constituent l'usage principal de l'auto, mieux vaudra tout de même attendre le Blue DCI 115, voire la boîte NC qui sera compatible avec l'assistant autoroute et trafic optionnel, régulateur de vitesse adaptatif plus centrage actif dans la voie, comme sur la Grande Talisman. La simple aide au maintien dans la voie de série ne permet pas de lâcher prise et corrige fermement la trajectoire une fois que le Congo franchit la ligne continue. La sécurité passant avant tout par une bonne tenue de route, le Congo mérite ici une mention bien avec un châssis nettement plus rassurant qu'auparavant mais l'entrain arrière imperturbable, mouvement de caisse bien maîtrisé et bonne adhérence sur sol sec. Il reste simplement dénué du soupçon d'agilité offert par un Peugeot Rifter. Alors qu'à ses limites d'adhérence son antidérapage épais semble taper sur les doigts du conducteur, il freine sévèrement l'auto pendant une bonne seconde, quand un léger ralentissement des roues intérieures aurait certainement suffi. Pas de quoi altérer l'agrément de conduite du Congo, qui mérite simplement mieux que ce Blue DCI 95, suffisant en zone urbaine barre oblique périurbaine mais un peu juste quand les reliefs, la charge ou les vitesses s'élèvent. À vivre la planche de bord rappelle celle des SUV Capture et Arcana, les matériaux sont plus rigides, mais la qualité perçue reste de bon niveau. Avec 49 litres de rangement répartis dans l'habitacle, le Congo 3 adore vous vider les poches. Cela va du profond espace sous la coudoir au bac de porte étroit mais accueillant une grande bouteille d'eau, en passant par la boîte à gants classique ou coulissante, façon Renault Capture, en supplément et le rangement, capucine au-dessus des passagers avant. N'oublions pas non plus le logement creusé au-dessus des compteurs, où s'implante le fameux support de smartphone optionnel, côté gauche ou droit selon les goûts de chacun. Sous ce couvercle, deux prises USB sont dissimulées, elles permettent de conserver son téléphone en charge sans supporter de câble courant sur la planche de bord. Pour répliquer ces applications smartphone sur l'écran central. Il, faut hélas utiliser l'autre prise USB située sur l'afficheur au beau milieu de la console centrale, car les fonctions en droit d'auto ou Apple CarPlay ne fonctionnent pas sans fil avec l'interface Exili-Inc. Cela existe pourtant chez Dacia, avec l'ancien système média navigation de la Sandero 3. Dommage, car celle-ci se montre plutôt intuitive et jouit de fonctions intéressantes comme les pages, d'accueil personnalisables les applications connectées et la recherche de destination via Google avec l'option GPS. La présence d'autres prises de recharge USB au deuxième rangée constitue la parfaite transition pour évoquer la banquette 2-3 et 1-3, creusée pour accueillir trois passagers, ou trois sièges auto, sans se chamailler grâce au plancher bien plat et à la meilleure largeur au coude du segment des Ludospace, 152 cm. Le rayon au genou achève de séduire. Mais les longs voyages se seraient montrés plus agréables encore avec un grand toit vitré façon Citroën Berlingo, indisponible en Congo, comme les rangements au plafond qui existaient sur la génération précédente, et des assises moins courtes et fermes. Leur finesse s'explique par la modularité voulue, car elle, s'abaisse en même temps que le dossier pour former une aire de chargement, presque, plane en configuration break. Espace généreux à l'arrière ou la banquette, un peu ferme, singe des sièges indépendants. Le siège avant droit rabattable, option, exige de replier l'appui-tête et d'escamoter l'assise au préalable. Le cache-bagage rigide se cale au dos des sièges arrière s'il n'est pas utilisé. Le volume passe de 775 litres sous tablette à 1200 litres jusqu'au toit. Seuil bas et pavillon au rang de l'ayon très encombrant à l'ouverture. En ville, les portes battantes optionnelles seront plus adaptées. L'opération est d'ailleurs fastidieuse, hormis si l'on conduit près du volant. Il faut avancer les sièges avant pour que la banquette puisse s'escamoter totalement, multipliant les manipulations puis obligeant le chauffeur à modifier sa position de conduite. Vu la capacité d'emport en 5 places, 775 litres sous tablette, voire 1200 litres jusqu'au pavillon, il y a toutefois de quoi voir venir. Notons enfin que les déplacements du cache-bagage, qui se range habilement au dos des sièges arrière, avaient déjà marqué les plastiques latéraux laissant présager un vieillissement rapide des garnitures intérieures. Une finition inégale qui concerne certains rangements, à gauche du volant et au pied de la console centrale arrière, dont les plastiques mâles et bavures cette fois la peau des mains. Les options de Renault Congo 2021 airbags, Régulateur barre oblique limiteur de vitesse. Surveillance des angles morts. Maintien actif dans la voie de circulation. Freinage, d'urgence autonome. Détection de somnolence. Reconnaissance des panneaux. Fixation Isofix. Allumage automatique des phares et des essuie-glaces. Radar de stationnement arrière. Autoradio Inc. Bluetooth. Écran tactile de 8 pouces. Compatible Apple CarPlay bar oblique droit d'auto. Climatisation manuelle. Rétroviseur électrique dégivrant et rabattable. Vitre arrière électrique. Siège avant, réglable en hauteur. Réglage lombaire sur le siège. Côté conducteur. Accoudoir central avant. Enjoliveur de roue de 16 pouces. La finition Représente le haut de gamme du Congo. Elle ajoute carte main libre. Climatisation automatique à deux zones. Aérateur pour les places arrière. GPS. Caméra de recul. Radar de stationnement latéraux et avant. Volant cuir. Vitre latérale, surtinté Passage code barre oblique phare automatique rétroviseur électrochromatique miroir